on croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire Ces pensées qui nous font vivre un enfer Ces pensées qui nous font vivre un enfer